Euh, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, merci d'être toujours avec nous pour cette dernière table ronde de la journée de rencontre Brut Pop d'aujourd'hui le 3 juin, qui coïncide avec la sortie de notre enquête enseignement musical et handicap, 15 questions. Euh, je vais démarrer en français, mais après on va basculer à une discussion entre anglais et français, euh, encore une fois comme la dernière avec une interprétation en simultané. Donc si vous venez d'arriver, vous pouvez l'activer en bas de l'interface de en cliquant sur Interprétation et sélectionnant la langue vers laquelle vous voulez euh, euh, l'interprétation, anglais ou français. Je vais juste dire qu'en anglais, nous avons une interprétation simultanée pour le panel, donc vous pouvez le mettre sur Zoom en allant à l'interprétation à la hauteur et en sélectionnant anglais ou français. Merci euh, d'être avec nous. Excusez-nous pour le petit repas. L'interprétation simultanée. Donc, de... De euh, cette dernière table de ronde euh, s'intitule Penser l'inclusion. Euh, comme vous avez vu au cours de la journée, on, on est en train de réfléchir un peu, vraiment d'une manière un peu profonde, sur euh, la complexité de, de l'inclusion dans l'enseignement musical, mais aussi en, en général. Et euh, comme on l'a vu dans la discussion précédente avec euh, Douglas Noble, John Kelly et Mark Kaikonen, cette question de l'inclusion va, pour nous, le point de départ, c'est l'enseignement musical, mais a des implications bien au-delà de ça, au niveau de l'éducation à un niveau global, mais aussi au niveau de, de l'inclusion démocratique dans toute notre société. Et donc, on, on a peut-être un petit peu anticipé déjà avec John et Douglas avant, quand ils ont, nous ont parlé du fait qu'il faut se mettre dans une posture d'imaginer qu'est-ce que peut être l'inclusion, qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit et c'est justement le thème de, de, de cette table ronde où nous allons discuter avec André Fertier, qui est avec nous ici à la station Gardie à Porte de Bervidier, juste au, au nord de Paris, et avec Tuliki Laès, qui elle est à Helsinki en Finlande, si je ne me trompe pas, et qui nous rejoint via Zoom. Et donc on va avoir une discussion sur ce thème-là aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais demander à Tuliki de se présenter, et donc du coup je vais alterner entre anglais et français, So, uh, Tuliki, um, uh, I hope the interpretation has <laughs> been working well for you so far as I was speaking in French. But when I ask you a question, I'll speak in English. I just wanted to maybe have you start, give a sort of brief presentation of yourself and your work uh, to kind of get a sense of who you are. And then we'll move into having Andre present himself and then have some questions and exchanges between the three of us. Sure. Um... Thank you for the invitation. Um, it would be so lovely to be in Paris with you right now. Um, and uh, I'm, I'm really um, amazed to, to hear and see uh, how many people are so engaged and committed to talk and also act towards um, developing Uh, a more inclusive and democratic music education. Um, that's something that I am also committed to to do. And um, yes, my name is Tuulikki Elias, and um, I'm a postdoctoral researcher at the moment uh, at the University of the Arts, Helsinki, Finland. And I'm also the founder and CEO of Rock Hubs, which is an international social enterprise service that works with local communities in different countries to build accessible music learning communities. Uh, we have so far um, created music hubs in Finland and in Quebec, Canada. Um, and my dissertation from 2017 examined the impossibility of inclusion in democratic music education through challenging the assumptions of appropriate music education in terms of special and regular students. And uh, by impossibility um, of inclusion, I'm not being pessimistic, but more like interested in the ambiguity of the whole concept, uh, as well as the policy and practice um, around inclusion. I do not think that inclusion is uh, not possible, but I think it's, it's something that we have to perhaps uh, problematize a little bit more what we mean by it. And uh, in 2015 to 2019, I was involved in Arts Equal, which was the largest national research project in Finland ever, that only focused on arts education and arts services. Um, and in this project, uh, together with my team, I investigated the mechanisms of exclusion and inequity of arts institutions in Finland. In my current project, which is funded by the Academy of Finland, I focus on the transformative politics of music education, especially regarding the challenges of aging society and how rapidly aging population should be taken into consideration, also in terms of how music education is organized. Um, my background is in music education, and I have actually worked many years in Resonari as a music teacher. Um, you met Marko Kaikonen in the previous panel, and I have also worked closely with Marko, he's my previous boss as well. Um, and later, I, I worked as a lecturer at the Sibelius Academy in music teacher education with special education and adult education as my focus areas. I'm really looking forward to the conversations today, so thanks again for inviting me. That's great. Thank you so much, Pouliki, and um, yeah, I'm really excited to, to speak as well, and especially, as you said, the, the title of your PhD thesis, The Impossibility of Inclusion, is really thought-provoking. Uh, a lot of the ideas in there really informed uh, our thinking when when writing this document, and con be, they continue to provoke a lot of new thoughts. So I look forward to to, to exchanging with you about that. Uh, for the moment, we're going to hand it over to André Fertier. Du coup, André, je vous, je vous demanderai peut-être... De présenter rapidement un petit peu votre parcours et euh, un peu, le, le, disons, le, les, les gros projets que vous menez en, en, en ce moment, pour qu'on ait une idée de ce de, de, de qui vous êtes. Et ensuite, on va ouvrir, à, à avoir un échange des questions avec Tuliki. Oui, tout d'abord, nice to meet Merci, je suis très heureux de, de ces rencontres. Merci beaucoup à, à Brutprop et je tiens à saluer le... La qualité vraiment assez remarquable de leur document qui présente leur rapport d'enquête. Il est vraiment très bien conçu, il permet une lecture très agréable. Il est riche de contenu. Pour me présenter brièvement, je dirais que je suis donc André Fertier, compositeur, multi-instrumentiste, chanteur également. Bon, je suis plus dans le domaine de la world music avec un groupe Clivage qui a été leader, enfin, pionnier et leader dans le domaine de la world music dans les années 80 compositeur de musique de scène. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que dans les années 80, on m'a sollicité pour euh, intervenir euh, avec des pratiques musicales avec des, des enfants et des adolescents autistes dans un hôpital, euh, un service de pédopsychiatrie. Et puis, très vite aussi, avec des personnes traumatisées crâniennes, euh, cérébrolésées, dans un service de neurochirurgie, dans un centre de rééducation fonctionnelle. Et également donc à Paris, notamment aussi en service de gériatrie, donc avec des personnes âgées souffrant en général de la maladie d'Alzheimer. Et là je dirais que j'ai eu un, un choc, parce que moi qui venais depuis une quinzaine d'années à ce moment-là de faire des, des tournées dans les réseaux culturels du milieu ordinaire, dans des scènes nationales, dans les maisons de la culture, en France et à l'étranger, j'ai eu un choc parce que j'ai fait un double constat. J'ai réalisé que finalement, euh, d'un côté, un constat très enthousiasmant, le fait que des personnes euh, qui sortaient à peine du coma, qui pouvaient juste bouger un doigt, on pouvait leur donner à une pratique musicale, voire à la création également, euh, que des personnes autistes avec des troubles envahissants du, du comportement, même à des stades assez euh, sévères, on pouvait aussi trouver tout à fait un cheminement pour leur permettre un enseignement musical mais que finalement, euh, plus on était avec des handicaps lourds, moins on avait accès aux au moyens du service public français euh, de l'action culturelle. Moins on avait accès finalement à l'éducation, à l'enseignement artistique. Donc, j'étais particulièrement choqué de ce double constat et je me suis dit, euh, je ne peux pas en rester là. J'ai créé du coup, avec plusieurs amis, l'association Sémaphore qui a été reconnue par le ministère de la Culture, comme centre national de ressources pour l'accessibilité culturelle, avec, je dirais, comme cœur de métier, euh, l'information, euh, l'édition. On édite régulièrement des guides pratiques en, en, en édition Sémaphore ou coédition, comme euh, par exemple le guide du ministère de la Culture euh, Accessibilité et Spectacle Vivant, qui est une coédition Sémaphore, ou plus récemment avec le Centre national de la danse des, des cahiers pédagogiques euh, danse et handicap. On l'a fait pour le handicap auditif, euh, pour le handicap moteur pour visuel, qui d'ailleurs est, est traduit en anglais, est disponible en anglais. Et donc on a mené aussi, des, des, comme cœur de métier, des travaux de, de réalisation des études pour le ministère de la Culture, le ministère des Affaires Sociales, des états des lieux, des états des lieux des, des établissements culturels publics, comme tous, tous les établissements et services culturels publics de la ville de Paris. Mais l'accessibilité du cadre bâtiment aussi, bien sûr, c'est essentiel, bien sûr, de la de l'offre, donc l'accessibilité des enseignements, et notamment aussi, l'état sur les partenariats établis entre les structures culturelles et les institutions médico-sociales. Le dernier cœur de métier aussi qui nous tient particulièrement à cœur, c'est susciter des, des dynamiques de mise en réseau des acteurs. Et dans ce sens-là, Sémaphore préside d'ailleurs le rassemblement ECRA France pour la défense des droits culturels des personnes handicapées. Et il y a deux ans, nous avons créé le collectif national Droits Culturels et Vivre Ensemble, agapé parce qu'il nous a semblé aussi que par-delà euh, le développement, la transmission des savoir-faire en activité culturelle, il était essentiel de se pencher sur la défense et la promotion des, des droits culturels. Voilà un petit peu pour vous présenter brièvement. Euh, merci beaucoup André. Euh, euh, euh, donc, ça donne plein, plein de choses à réfléchir. En fait, vous avez parlé d'un thème que j'avais déjà l'intention d'interroger. De, de, de donc peut-être je peux poser cette question parce que vous l'avez évoqué. Je, il me semble que dans, dans un de vos écrits, vous parlez du principe de la courbe des millièmes en politique culturelle. Donc justement, cette relation inversement proportionnel entre euh, sévérité du handicap et, et euh, quantité, euh, niveau qualitatif et quantitatif de l'offre culturelle. Et donc, je, je, je me demande, en fait, euh, donc, euh, avec ce constat, euh, peut-être en pensant l'inclusion de, de manière large, qu'est-ce que ce constat, en fait, il nous dit sur nos sociétés et, euh, et sur l'état de l'inclusion Qu'est-ce qu que vous voyez comme manière de répondre, de, de possibilités pour sortir de l'avant face à un constat que, qui, est, je pense, qu on, on, peut, on est beaucoup à penser, qui est quand même très négatif Oui, d'ailleurs, euh, bah, je soulignerais dire que euh, j'ai eu l'idée de donner ce nom, le principe de la courbe d'Emilienne. Pourquoi Emilienne Parce qu'en en fait, euh, dans un service de gériatrie où j'intervenais, euh, Emilienne, le nom d'une personne âgée, qui venait peindre régulièrement donc dans, dans, dans un atelier de peinture, tenu par un artiste, qui venait peindre là librement, et dans ce service de longue durée, où elle finissait ses dernières années de vie, euh, brutalement, il n'y a plus du tout d'activité artistique, les ateliers ont été fermés, et cette personne s'est laissée mourir. Elle s'est laissée mourir, c'était dans ces, ces lieux qui sont devenus aujourd'hui souvent des mouroirs, c'était son seul manière d'affirmer son existence, de pouvoir s'exprimer par la peinture il y avait d'ailleurs dans ce lieu un, un espace musique aussi qui donnait la possibilité de créer, des musiques, de créer des chansons et d'être enregistré, etc. et, et donc bah, pour répondre à la question euh, quelle, quelle possibilité quelle perspective nous travaillons actuellement justement dans le cadre du collectif national droit culturel et vivre ensemble avec des parlementaires euh, pour, pour, je dirais sous deux angles déjà parce qu'il y a le en France, il y a le projet de loi grand âge et autonomie et nous avons élaboré de nombreuses propositions pour le volet culturel, pour le volet culture, je dirais, de ce projet de loi. Et nous travaillons aussi avec des parlementaires pour le dépôt d'une proposition de projet de loi euh, concernant les personnes qui euh, ont des conditions de vie qui sont soumises à, à l'isolement contraint. En effet, il y a des, des de plusieurs centaines de milliers de personnes, si on prend l'exemple des personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a 700 000 personnes qui, sont, qui vivent en ce qu'on appelle des EHPAD, et donc qui sont en isolement contraint. Il y a euh, des millions de personnes, enfants, adultes, handicapés, qui sont aussi dans des foyers, et, et, donc, euh, et celles, bien sûr, qui sont encore plus nombreuses, qui sont isolées dans leur domicile privé. Et donc la question juridique et technique, juridique et technique qui se pose, c'est ce qu'on appelle la question de la garantie de continuité du service public de la culture, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a aucune raison, à partir du moment où une personne ne peut plus aller vers un lieu d'éducation, d'enseignement artistique, de pratique artistique, qu'elle ne puisse pas continuer à bénéficier de ces établissements et services qui sont financés par les impôts. D'autant plus qu'en France, dans le préambule de notre Constitution, est inscrit, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Donc pour répondre à la question... C'est qu'une partie de la réponse, bien sûr. Nous travaillons sur cette euh, faire en sorte que par des décrets, euh, on puisse organiser la continuité du service de public de la culture, pour tous les aspects, hein, je l'ai dit, l'accès au livre, la lecture, la musique, la danse, pour les personnes qui sont souvent dans des situations de handicap extrême et qui, qui vont pouvoir sortir que très rarement de leur domicile, institution d'accueil ou domicile privé. Bien sûr, il ne faut pas exclure, au contraire, il faut mettre l'accent aussi sur mettre en place des dispositifs pour les aider à sortir de leur lieu de vie et quand même aller vers les lieux culturels. Et on a vu, Sémaphore a largement contribué à des démarches aussi, que même des personnes qui ne pouvaient sortir qu'en position allongée ont pu aller bénéficier de sorties culturelles dans des musées, dans des sites et monuments, etc. Mais Voilà un peu la, la philosophie, mais je pense qu'on va revenir sur le concept d'inclusion et j'aurai l'occasion aussi de, de développer du coup les, les réponses possibles. C'est vrai que le, cette cour des milliers est profondément choquante, surtout dans des pays euh, comme la France, sixième puissance économique. C'est hallucinant que l'on laisse croupir entre les grilles de leur lit des personnes handicapées euh, sans qu'elles puissent avoir accès à aucune nourriture culturelle, aucune activité. Moi, je le dis souvent... Euh, il est inconcevable de réduire qui que ce soit à ces données biologiques on ne peut pas être défini par ces seules données biologiques et être réduit à ces données biologiques nous sommes tous fondamentalement des êtres de culture merci beaucoup André euh, donc, du, du coup j'aurais une question pour Tuliki euh, Tuliki are you still with us I... Nous avec un action problem. Ok. Du coup, je, bah, du coup, on va, on va continuer la conversation nous deux pendant que euh, il règle le, le problème. Mais euh, effectivement, je, je suis totalement d'accord que cette courbe d'Emilienne est choquante et je trouve que bah, cette approche, c'est un peu, on en parlait dans, dans la table ronde d'avant euh, avec John et Douglas sur le, le rights based approach, une approche basée sur les droits, auxquels euh, tout le monde euh, qu'il n'y a pas de différence entre qui a accès ses droits ou pas en tant que citoyen et citoyenne. Euh, moi, j'avais une, une inter interrogation du coup, par rapport à ça. vous, qui ça fait quand même plusieurs décennies que vous travaillez sur ces questions avec Sémaphore. Euh, je m'interroge sur un peu une évolution euh, dans le langage, notamment du terme d'intégration vers maintenant inclusion, euh, et sachant que parfois dans les explications, il me semble même qu'en parlant avec vous, on pensait un peu historiquement avant ça ségrégation et même avant ça exclusion. Donc ce modèle un peu exclusion, ségrégation, intégration, inclusion. Est-ce que qu'actuellement, euh, vous voyez l'inclusion comme un sort de point final qu'on pourrait atteindre Est-ce que c'est quelque chose avec une vision un peu fixe de qu'est-ce que pourra être l'inclusion ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose à dépasser Ou est-ce que c'est une direction dans laquelle aller Mais on ne peut pas non plus prétendre qu'il y a un stade d'inclusion qui sera atteint dans 5 ans, ou 50 ans. Comment voyez-vous un peu ce, ce, ce chemin vert ou au-delà de l'inclusion Alors Déjà, l'inclusion, je ne la vois pas forcément essentiellement comme un, comme un objectif, comme un cap. Je la vois plus comme un outil d'appui méthodologique. Je crois que c'est quand même un point important. Euh, à titre personnel, j'ai vécu justement euh, l'évolution historique, puisque j'ai vécu, vécu en tant que lycéen euh, la ségrégation, lorsque j'étais pensionnaire à l'Institut National des Jeunes Aveugles pendant trois ans. Et donc en effet, il s'agissait bien de ségrégation, puisqu'on regroupait les personnes aveugles. Il y en avait 360 à l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. Et puis, euh, j'ai vécu le début de ce qu'on a appelé l'intégration, qui, qui a été ensuite d'ailleurs portée, je dis ensuite, puisque moi c'était dans les années 66, 67, 68, qui a été portée ensuite l'intégration par la loi d'orientation de, de 1975. L'intégration, c'était quoi C'était le fait, je l'ai vécu aussi, puisque la dernière, les deux dernières années, pour être précis, où j'étais donc dans un pensionnaire dans l'Institut saint jeunes aveugles, on m'a dit si tu veux, tu peux aller au lycée en milieu ordinaire mais pour parler cruellement, tu te démerdes c'est à dire qu'il n'y avait pas de dispositif prévu particulier dans le lycée pour m'accueillir il n'y avait pas de référent handicap il n'y avait pas d'assistant de vie scolaire, etc d'auxiliaire de vie scolaire, il n'y avait rien mais c'était ça, ça l'intégration c'est à dire que le principe de l'intégration c'était de se dire on ouvre le milieu ordinaire et la société donc comme elle est aux personnes handicapées, mais ils doivent se débrouiller. Par contre, l'inclusion, et le concept qui a été porté, tout particulièrement par la loi handicap de 2005, hein, égalité des droits, et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, là, c'est quand même, en effet, ce n'est pas, pas la baguette magique, mais il y a une évolution forte, puisque à ce moment-là, maintenant, les lycéens disposent, en effet, euh, il y a des référents handicap dans les lycées, il y a la maison départementale des personnes qui ont une obligation et un représentant de l'éducation nationale, du rectorat. Euh, il y a euh, la possibilité, effet plus ou moins bien organisée, de bénéficier de l'auxiliaire de vie scolaire. Donc il y a un ensemble de dispositifs, d'avoir des informatiques, etc., des logiciels adaptés. Donc il y a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place pour l'école dans cette idée de, de l'inclusion. Et quelle est la grande différence finalement C'est pour ça que moi j'aime bien donner un peu cette euh, définition de la société inclusive. Euh, même si c'est vrai, il euh, y a plein de gens en France qui en ont marre du mot inclusion, inclusif. Pourquoi Parce qu'en effet c'est brandi comme un slogan qui, qui est devenu une coquille vide. C'est très dangereux d'ailleurs ce qui se produit en ce moment dans la société où beaucoup de mots qui sont porteurs de valeurs fortes, je pense... Euh, le droit, l'état de droit, la justice, l'égalité, la liberté, finissent par perdre de leur contenu. C'est un processus dangereux parce qu'au moment où on va arriver, on ne pourra plus utiliser les mots parce qu'on a le sentiment de contenu, on aboutit, on le sait, à la violence physique. Et donc la société inclusive, c'est le fait que c'est une société... C'est une société qui est construite pour tous, mais... Par tous aussi. Et là, ça veut dire, dire qu'autour de la table, pour construire cette société, il faut que tout le monde soit réuni. Et il n'y a pas d'ailleurs la notion spécialement d'être handicapé ou pas. Euh, C'est une, une société qui prend en compte les besoins spécifiques de chacun, handicapé ou pas, et, et où tout le monde participe à cette construction, qui re, renvoie à la notion qui a été évoquée tout à l'heure par certains de, de, bien sûr, de démocratie citoyenneté dans, dans son sens originel et, et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plus un outil d'appui méthodologique parce que si on par exemple d'un un conservatoire, un conservatoire qui applique ce principe de la société inclusive il devrait réunir en effet euh, au niveau de ses instances dirigeantes des représentants de la population sur son bassin de vie dans leur diversité il devrait réunir notamment bien sûr, des représentants de personnes handicapées, mais aussi d'institutions médico-sociales, etc., et des, des acteurs aussi qui travaillent plus sur la question de la précarité, parce que tout ça renvoie aussi ce concept de société inclusive, je dirais, renvoie bien sûr, il doit être associé à des concepts et des principes extrêmement importants, et qui sont inscrits, notamment, bien sûr, comme des exigences dans la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, Là, voilà, je pense d'ailleurs, pour le sujet qui nous concerne plus, l'art et la culture, à son article 30 qui porte sur la participation à la vie culturelle. Et quelles sont ces valeurs, ces principes C'est le concept d'accessibilité universelle, hein, issu du design for all, d'universal access, et on est bien là, dans la même idée que la société inclusive, c'est-à-dire que, euh, l'accessibilité universelle, c'est pas spécialement pour les personnes handicapées. C'est un industriel qui conçoit un téléphone portable, un smartphone, il, il, il va le concevoir en prenant en compte les personnes sourdes, les personnes aveugles, les personnes qui ont des problèmes de motricité, etc., les personnes âgées, vieillissantes. Et c'est ça, euh, ce concept, Design for All, Universal Access, Accessibilité Universelle, qui exige la, la Convention de l'ONU. Ça va donc dans ce sens de de bien sûr euh, la société inclusive et bien sûr aussi les valeurs au cœur de la Convention de l'ONU, ce sont bien sûr l'égalité des chances, l'égalité de traitement, l'égalité d'usage. Et j'en rajouterai le choix, le libre choix de son projet de vie. Donc la possibilité pour la personne handicapée de vivre aussi en milieu ordinaire, que ce soit euh, donc de faire partie de la communauté éducative du conservatoire, mais aussi d'avoir un appartement en ville et non pas dans un foyer avec 50 personnes handicapées. Et 50, je suis... Euh, si on pense aux personnes âgées, il y a même à, à Paris une maison de retraite où il y a 600 personnes âgées. Et la plupart des ont 130 personnes. Enfin bref. Voilà, le société inclusif, c'est quand même pour moi un outil d'appui méthodologique mmh. à différents niveaux d'acteurs. Mmh. Is, ça donne beaucoup de choses à réfléchir et um, c'est super transition vers Tuliki. Uh, Tuliki, I just wanted to check that you're with us and everything's okay, because I know we had a connection issue, which I apologize for. All good on your end? Are you with us? Yes. Okay, great, yeah. So, uh, you might have missed uh, some of what uh, André was presenting, but he was kind of giving us sort of an overview in, of sort of the history France in terms of segregation, integration, inclusion, also drawing on his own experience. And something that resonated a lot with um, the writings of yours that I've read is where he was talking about how inclusion uh, for him is a very important methodological concept, but at the same time uh, he understands that many people uh, have, can be frustrated at how it's become a sort of empty shell that is um, that is kind of where its meaning is stripped away and it becomes, it, it isn't as useful as it could be. And for me that really resonates because when I think about the title of your PhD thesis, the words that are in there are very powerful. You talk about reimagining and about dem democracy, I think you say democratic um, inclusion and activist education. So I'm, I'm really curious to know about what is your vision of inclusion because From what I've seen in terms of what you've written and the projects you carry out, the situations you put together, there's a sort of element of subversion or of radicality or even a bit of revolution in there. And I don't know, do you think these terms apply? Do you think that inclusion is necessarily subversive? And if so, kind of what approaches are, are you carrying out that kind of go towards subverting a status quo in, in order to move forward with this question of inclusion? Yeah, sure. Um... Uh, yeah, I, I feel that I have to open up a little bit, uh, first of all, the, the title that I used in my PhD, The the Impossibility of Inclusion, and um, um, and as an example in, in my work, I used the music school in Helsinki, Resonari, um, whose uh, director, Marco and you met in the previous panel, uh, because I think Resonari gives an interesting example to understand The, the the ambiguity, the, the paradox of inclusion in a way. Um, and um, as you probably know, Finland is also renowned for its very egalitarian approach to education for all. Um, but if we look at music education specifically and the extracurricular music school system that we have here a very wide uh, national network of music school music schools um, they are mostly targeted for young and talented students um, Although the the myth of musical talent per se as an inherited gift um, has been challenged over the years still the weight of musicality, Uh, really um, uh, has its kind of like uh, emphasis in how we talk about music education. Um, for example, the entrance exams based on examining the, the readiness and talent of a child are still used approximately 70% of music schools. So it makes sure that uh, music schools in Finland cater first and foremost to children who demonstrate a certain readiness a certain capability to learn and, uh, and a certain standards of uh, a typical student uh, to, to learn music in predetermined ways. And here, Resonari represents an alternative of what an inclusive music school would look like. So they promote inclusion in music education through accessible pedagogy, flexible policy, and a general ethos of social justice. But at the same time, by building its own separate institutional space for differently abled learners to study music, Resonari also generates a paradox of inclusion. So, in other words, students with special needs are included in the music school system by being excluded from mainstream music schools and taught in Resonari instead. And this is a very interesting discussion that we have also been discussing with the teachers at Resonari. And um, it's, it's kind of like a paradox that creates this a bit confusing view of inclusion because it bears an assumption that the only beneficiaries of inclusive education are those students who have been permitted to enter in the system as inclusion students. And, and I see uh, that this creates this danger that, uh, that Andre also mentioned, that inclusion becomes not only an empty shell, but also a subsystem of special education. Um, and uh, to me, inclusion is a process and it's a continuous test for democracy. So in that sense, uh, as you asked in the beginning, can Can we reach inclusion? I don't think inclusion can ever be ready. <laughs> Rather, I think it's it's an obligation, it's it's a tool, as Andre mentioned, for teachers, institution leaders, and policy makers to continually pose questions to themselves, such as who is included and why? Included in what, and excluded from what, and excluded by whom? So I think that a real democratic inclusion manifests in ways where those who include and those who are included are not separated. And I think one of the most important question that exposes the complexity or the paradox of inclusion is that, do we need special institutions to take care of our special students? Or can inclusion be realized in other ways than creating alternative exceptional contexts for uh, inclusion students? Um, so I, I really think that the kinds of efforts and social innovations such as resonare and many, many others are very, very important But we should not be content and think that we have now reached our goal. And uh, I have read a lot um, works by the French philosopher Jacques Rancière, and I think how he puts it is very well that to understand what democracy means is to really hear the struggle that is at stake. So it's, it's not a, a struggle in terms of anger and scorn but it's more, more like that we are aware of the slippery slopes around the question of democracy. And, and we shouldn't be scared of questioning our practices and questioning how do we understand inclusion. Um, of course, it's, it's often um, heard that it's, it's, uh, it's an utopia to think about inclusion for all and to think about that we wouldn't need to cater for uh, students uh, who need special support. But this is not actually what I mean. Of course we need resources. We need resources to, to support uh, different learners, different students in different ways as well more broadly uh, in society. It's more about this Uh, experiment, the idea of constant experiment um, that I have seen in uh, in some activist practices within music and arts. If people are to told that no, this is not possible to do, then ask why, why it couldn't be possible. So I really think that um, I, I, I really agree with Andre's idea that democracy is a tool and, and even more, it's something that actually benefits all of us because by questioning our own status quo, we are open for improvement, development um, and, and efforts that we can really learn from. Um, and maybe something else, if I still have time to, to add a little bit on, um, on what Andre mentioned about uh, his work uh, in the geriatric wards. Um, in my current project, I'm looking at uh, the possibilities of music education for older people in society. And um, we um, made a, a survey recently. For about a bit over 500 uh, pensioners in Finland, and we asked about their participation in the arts and cultural services, as well as their uh, self definitions of their own well-being and how they connect arts and culture to their well-being. And um, and what this survey showed was that, and what was quite surprising was that um, as about a half of the respondents participates in culture actively, and the other half doesn't really participate at all. And when we were looking at the, the reasons that would explain the differences, they didn't really connect to any of the socioeconomic factors or gender Or geographic location, um, the only connecting element between participating or not participating in the arts was if the person um, felt that uh, arts and culture improves their own well being. So, in other words, if the person hasn't been able to form a good relationship to arts and culture and have agency within arts and culture during their life course, they don't really feel that they could benefit uh, from arts and culture in their later life either. And I think this is a very uh, important showcase for thinking about, for example, um, how important it is to offer uh, arts and culture uh, possibilities for people, for everyone throughout the life course and also for people who might have been excluded from these services or are at the fringes of uh, not possibly uh, entering the services by themselves. We have some other surveys from Arts Equal that show that in Finland The current arts and culture system seems to serve those who are already um, oriented or interested in arts and culture. So if we only focus on increasing the volume of art services, we don't actually help those who do not have possibilities to participate. Um, And I feel that it's really important, especially uh, in recent discussions and debates in media that uh, more and more emphasize the so-called health benefits of music and arts. Um, we have to be careful with this type of discourse. Um, because, for example, based on this survey that we made, it's a bit questionable to to offer art as medicine, for example, for elderly people, if we can't guarantee that the individual finds it important uh, for themselves or, or even interesting. So there is hardly any health benefits in doing arts if you don't have earlier positive experiences that make you feel that art and culture can actually make me feel better physically, mentally, and so on. So we have to be careful with this type of hype that um, of course is interesting for media if we can show with some research results that art and culture can really help and have uh, health benefits. Yes, uh, it is important, but More importantly, we have to look at the structures, policies, resources, as well as pedagogies available that ensure a lifelong and life-wide relationship with music and arts and culture for everyone. Great. Thank you. there's a. Il y a sans doute un, un petit peu de décalage. À Max. Euh, merci, je vais. Merci. Je vais parler en français parce que euh, finalement on a un peu des soucis techniques, donc on a la traduction en français dans la pièce. Donc, Tuliki, je vous parle en français pour qu'on n'ait pas euh, moi qui parle anglais et euh, on entend la traduction en française en même temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour euh, toute cette présentation. Euh, C'est très, très riche et je pense connecte de manière très intéressante à, à tout ce que nous a partagé André euh, juste avant. Et euh, moi, j'ai... Il y, a une, il y a plusieurs questions qui m'interrogent, mais euh, un aspect donc j'ai remarqué que tous les deux vous, vous travaillez avec des personnes euh, âgées en géretri etc. Et euh, il y a des enjeux qui se connectent avec euh, la question du handicap et de l'inclusion. Et euh, tout à l'heure, bah, bah, ce matin, je, sais, je pense André était là tu, qui euh, n'était pas avec nous, mais on a discuté aussi avec une personne qui est référente pour public empêché, donc public en situation d'exclusion pour différentes raisons. Dont le... Et pas que. Et on s'est interrogé un petit peu bah, pourquoi ce terme public empêché et pourquoi est-ce que ça fait sens de penser euh, un peu d'une manière isolée la question de l'inclusion de personnes en situation de handicap ou est-ce qu'il faut la penser de manière plus large, euh, l'inclusion de manière générale, de penser tout type de facteurs d'exclusion différents du coup, André, je voulais vous poser la question à vous. Un peu, euh, vous, dans votre travail, donc avec Sémaphore, vous pensez l'accessibilité. Je sais que le handicap est un peu au cœur de votre travail, mais comment est-ce que vous voyez des croisements avec d'autres facteurs d'exclusion En quoi, euh, d'un côté, euh, par exemple, vous avez parlé du principe de la courbe des milliennes, donc la question de la sévérité euh, du handicap est un peu centrale pour des exclusions un peu à l'extrême, on va dire. Mais est-ce que vous voyez euh, de quel côté c'est important de penser Spécifiquement le du cap et de l'autre côté, est-ce qu'il faut le penser comme un facteur d'exclusion parmi d'autres Oui, dans, dans l'esprit de cet rapport et dans la définition qu'on a élaborée de, de l'accessibilité culturelle, euh, ça englobe tout type de barrières. Donc, aussi bien, c'est-à-dire, ce qui veut dire que c'est un outil d'appui méthodologique, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un conservatoire, hein, si on prend notre sujet, un directeur de conservatoire, il doit en effet prendre la question des barrières physiques est-ce qu'il y a des marches, qu a, etc. Des barrières sensorielles, est-ce en termes de signalétique aussi, ou de, pour un, les repères pour les personnes aveugles, pour les personnes sourdes, avec les, les problèmes de signaux lumineux euh, dans le cas d'alerte, etc. Les, les, les barrières sur le plan euh, cognitif, euh, mental, pour se repérer dans la signalétique, etc. Et, et les, les barrières financières, tarifaires, donc c'est une politique tarifaire, donc les gens qui sont dans la grande précarité, qui ne pourront pas peut-être euh, payer facilement l'adhésion. Euh, l'inscription au conservatoire et, et je dirais les barrières en termes de représentation sociale, culturelle qu'on se fait d'un conservatoire. Donc c'est à partir de la liste de toutes ces barrières que l'on va pouvoir donc appliquer ce concept de l culturelle et faire une politique qui prend en compte les besoins spécifiques de chacun. Mais c'est vrai que pour les connaître, ces besoins spécifiques, alors tout particulièrement euh, pour ce qui s'agit de l'enseignement artistique et des pratiques, euh, ça pose le, un problème très particulier. Moi, je ne pense pas que les formations, aucun professeur de musique, on ne va pas demain exiger qu'un professeur de musique euh, connaisse l'écriture musicale en braille, connaisse euh, la langue des signes, c'est impossible. Et sache très bien s'adapter avec une personne euh, tétraplégique, une personne sourde profonde, aveugle, etc., euh, c'est impossible. Donc je crois que les solutions, c'est bien sûr, il faut de la sensibilisation, donc, quand même, c'est plus des sessions de sensibilisation que de formation. Ce qui pose quand même, entre les cas en France et dans d'autres pays, je pense, le problème de la formation de formateurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour faire ces actions de sensibilisation. La sensibilisation, c'est donner déjà les repères essentiels de base. Ensuite, ça pose ce problème d'organiser sur les bassins de vie et sur le territoire national, euh, quels que soient les pays, les ressources nécessaires. Alors, les ressources nécessaires, c'est quoi C'est en effet que si parler de la musique en braille, ben, voilà qu'il faut, sur l'échelle de certains territoires, savoir sur quel professionnel on va pouvoir s'appuyer si un élève aveugle, il va être intégré dans le conservatoire près du lieu où il habite. En France, on avait un dispositif, le CITVEM, qui, qui est malheureusement, faute de financement public, a fermé récemment, qui fonctionnait très très bien et qui permettait à la personne aveugle de rester au conservatoire près de chez lui. Et la, la, le, le dispositif apportait un soutien à l'élève mais aussi au professeur selon les besoins et en matériel, en partition et en savoir-faire euh, mais si pour, euh, se posent des cas particuliers pour des enfants autistes euh, avec des troubles envahissants du comportement ou des personnes euh, par exemple aphasiques, euh, etc là encore je pense qu'il faut euh, pouvoir structurer certains pôles ressources mais qui ne se substituent pas justement aux services publics qui viennent aider ces services publics et ces structures ressources, parce que trop souvent, et ça c'est le fruit de décennies d'exclusion, de discrimination, euh, à partir du moment où il n'y avait pas l'accueil, et il n'y a toujours pas malheureusement en général l'accueil des élèves handicapés dans les conservatoires, certaines structures ont, ont proposé une offre, mais une offre qui est souvent euh, portée par des bénévoles, portée par des soignants, ce qui n'est pas l'égalité de traitement, l'égalité d'usage, hein, le processus de substitution des professeurs de par des soignants n'est pas acceptable sur du moyen terme, long terme. Et donc, mais ça s'est développé tout ça. Et au fil du temps, au lieu, de, au lieu que ces structures ressources euh, qui ont proposé souvent des ateliers où il y a des personnes handicapées entre elles s'orientent plutôt vers l'accompagnement des professionnels de ces services et de ces établissements qui doivent être ouverts à tous, ils ont continué à essayer de vendre euh, leurs produits et de, de continuer à vivre comme ils le font. C'est d'ailleurs, au-delà du sujet arrêt handicap, c'est un problème gravissime en France euh, qui a été condamné par euh, la, la rapporteuse spéciale de l'ONU auprès des droits de l'homme euh, concernant ce qu'on appelle la politique d'institutionnalisation. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'en France, il y a des millions de personnes handicapées qui, depuis des décennies, ou depuis la sortie de la guerre, euh, vivent dans des institutions à l'écart du ordinaire et... Euh, l'État français l'a annoncé, il faut une politique de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire qu'il euh, qu y ait de moins en moins de personnes qui soient derrière les murs de ces institutions, qu'elles puissent vivre en milieu ordinaire. Ça suppose que les professionnels, par exemple, médicaux, paramédicaux, qui travaillent dans ces structures, orientent leurs activités vers l'accompagnement, par exemple, d'un professeur de musique, d'un professeur de danse, qui, lui, connaît mieux les handicaps que le professeur de musique de danse, puisse l'aider à... Faire en sorte qu'il y ait une bonne inclusion, en effet, dans le milieu ordinaire de l'enseignement artistique. Et cette, ce tournant ne se fait pas rapidement, je peux vous le dire, il se, fait, il se fait en grande difficulté. Parce que les structures en France, ce sont des. La plupart des associations, des, des grands gestionnaires de médico-sociales ont 14, 15, 16 000 salariés, ils ne peuvent pas associer d'un seul coup la branche sur laquelle ils sont assis. Et qu'est-ce qu'ils font dans leurs institutions Ils font de l'occupationnel. Donc, ils se sont substitués depuis des années, et je ne leur reproche pas, puisque le milieu dîner de la culture n'accueillait pas les personnes handicapées. Donc, ils ont pris un aide-soignant, après l'habitude d'une une chorale, euh, une infirmière, parfois de, un, un atelier de danse, une psychologue, un atelier de musique. Et, et là, tout ça, c'est fossilisé. C'est très difficile. Et les structures ressortent qui interviennent spécialement dans le domaine musique et handicap, etc., qui ne sont pas si nombreuses que ça, mais il y en a un certain nombre, ont pris l'habitude aussi en termes de modèle économique de vivre du fruit de la discrimination. Et donc, il faut évoluer. Cette évolution ne se fait pas facilement, mais elle suppose cette réflexion au niveau politique. Parce que, bon, pour répondre à une des questions qui était posée dans le programme, qui a la responsabilité de, finalement d'essayer d'aller vers pour s'organiser, euh, pour aller vers une société inclusive. Bah, au niveau de la culture, en France, ça a été rappelé par une loi en 2015, qui s'appelle la loi NOTRE, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et c'est écrit, euh, la responsabilité des droits culturels, hein, l'effectivité des droits culturels, est sous la responsabilité partagée de l'État et des collectivités. Donc ça, on sait, sur ce principe-là, après, bien sûr, la responsabilité est de tous les professionnels concernés. Moi, je considère qu'en tant qu'artiste, par exemple, pendant 15 ans de, mes, de ma carrière professionnelle au début, j'ai été lamentable. Je n'avais aucune déontologie professionnelle. Je n'avais aucune éthique. J'en avais rien à foutre de savoir si la salle de spectacle ou dans le festival ou dans les tournées que j'ai fait en Italie ou dans différents pays aux États-Unis était accessible ou pas pour les personnes en fauteuil roulant. Je n'en avais aucun souci. Donc, est-ce qu'on est. -ce qu quelqu'un qui conduit un bus, il doit s'interroger aujourd'hui si le bus n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant puisque c'est la loi qui l'exige. Et si tout d'un coup, il refusait qu'un noir monte dans le bus, ça fait un scandale. Ben aujourd'hui, c'est au professeur de musique d'affirmer déontologie, qui exige aussi tout simplement l'application de la loi. Je considère que le professeur de musique n'a pas dire... Il n'a pas le droit de fermer la porte, mais il a le droit de dire, moi, je ne sais pas faire, je me sens désemparé, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide. Et donc, c'est au directeur de l'établissement de, de, de, de dire, ben, soit il trouve des ressources en appui, soit il dit, je ne trouve pas de ressources. Et là, il interpelle les élus qui sont en charge, eh, qui président le conseil d'administration général du conservatoire et l'État. Pour dire là, il y a un grand souci. On manque en France de ressources en appui, et il faut les organiser. Et il faut les organiser aussi, d'ailleurs, euh, par des décrets, des arrêtés ministériels, parce que aujourd'hui, euh, les exigences qui ont été posées par la loi de 2005, notamment sur l'accessibilité des offres des établissements recevant publics, euh, manquent de décrets d'application pour, pour, pour préciser comment on met ça en musique, comment on va pouvoir s'organiser. Donc il y a... Ce, ce, ce, tous ces chantiers, mais je pense qu'il faut avoir un recul historique, analyser un peu d'où on vient et savoir en effet vers où on veut aller. Mm. Mais je pense que la véritable... On ne peut pas, à mon avis, parler d'inclusion, euh, quand l'enseignement euh, artistique ou musical, on n'a pas le choix que ce soit un milieu ordinaire. Ce n'est pas une véritable inclusion. Après, qu'il y ait des structures euh, très spécialisées, euh, que des personnes âgées ont envie de se regrouper dans des clubs de troisième âge pour jouer au bridge ou c'est leur droit, Mais elles ne sont pas obligées. Il faut que cette personne, si elle a le droit, elle puisse aller au centre d'animation culturelle avec d'autres gens, d'autres tranches d'âge. Et puis, la personne handicapée, c'est pareil. Si des personnes sourdes ou aveugles ont envie de se retrouver entre elles, pourquoi pas Elles peuvent avoir leur raison. Mais il faut qu'elles aient le choix de pouvoir aller avec les valides. Et ça, c'est la loi. Mais c'est aussi l'éthique. C'est l'éthique. Et vous savez... Je pense que quand on, quand on. dans le domaine artistique et handicap, hein, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont fait des innovations formidables, qui sont des ressources. Et je pense par exemple aux structures bâchées, je pense au Bao Pao, je pense à l'or sensoriel, je pense à toutes sortes d'innovations, et aussi en termes d'esthétique ou d'approche de, pédagogique. Je pense l'improvisation libre, je pense au contact d'improvisation. Mais toutes ces innovations ont suscité des dérives inacceptables. C'est-à-dire que du coup, ça a suscité le fait que ah tiens le bao pao, la structure bâchée, c'est super pour les enfants autistes ou pour les personnes sourdes. Eh bien on crée un atelier qu'avec ça et on va leur proposer que ça. Ce qui et où euh, tu veux faire de la danse handicapée, bah ben, tu feras de la danse intégrée, c'est-à-dire avec du contact, improvisation. Mais on va pas te poser la question. Est-ce que je voulais faire du rock and roll, de la, de la de la de la zumba, de la salsa Non. Donc il faut, je pense, associer en permanence même quand on est plongé dans l'innovation, la réflexion aussi, euh, associée à la réflexion sur l'accessibilité culturelle, artistique, associée à une réflexion éthique, éthique et de droit. Sinon, c'est très dangereux. C'est très dangereux, et on a vu depuis 30 ans, moi ça fait 40 ans que je suis impliqué dans, sur ces sujets, j'ai vu certaines mêmes régressions, parce qu'à partir du moment où on trouvait des solutions, on disait c'est la solution... Euh, magique, et donc tu es handicapé, tu feras ça. Ben non, tu es handicapé ou pas handicapé, peu importe, tu dois, dans la société contemporaine, pouvoir avoir le libre choix des pratiques artistiques et, et de l'enseignement artistique que tu as envie. Sachant en effet, et c'est ça ce qui est formidable, c'est que toutes les solutions existent. C'est très rare qu'on ne puisse pas trouver des solutions, bien sûr, parfois, au lieu de trouver, au, au, au lieu de jouer du... Du, du saxophone, on va jouer du saxophone ou je ne sais pas quoi, au lieu de jouer tel instrument, on va jouer peut-être un instrument un peu différent, mais quand on connaît le sujet, on voit bien que tant sur le plan de la pédagogie que des innovations technologiques, les solutions souvent existent. Mais les ressources ne sont pas organisées. Les ressources ne sont pas organisées à l'échelle des, des territoires. Merci hmm. beaucoup. Ça, ça donne vraiment beaucoup d'éléments à réflexion et je trouve ça... Ça, ça en dit beaucoup. En fait, le lien entre ce que vous venez de dire, de, du fait d'éviter un peu une dynamique solutionniste, on peut dire, qu'on dise le bao-pao, c'est une solution, c'est la solution, c'est la solution et on va donner ça à tel public. Ça résonne avec ce que disait Tuliki, pareil sur, par exemple, le conservatoire raisonneri, qui certes est un modèle hyper intéressant, qui amène beaucoup de choses, mais si on s'arrête là et on dit voilà, c'est bon, on a un conservatoire inclusif, on a réussi l'inclusion, en fait, ça, c est, c est, on, on peut aller beaucoup plus loin et euh, voir plutôt ça comme une multiplicité de, de potentielles solutions d'éléments. C'est quelque chose que je trouve intéressant dans les discours des deux personnes, mais qui, qui, qui ressort aussi beaucoup dans, dans l'enquête que, que nous on a fait. Euh, on, on est un petit peu après le, le, le, le temps de fin euh, vu qu'on a eu un peu des problèmes techniques. Tu j'ai une dernière question pour vous Je ne sais pas si vous avez euh, si, si ça vous va. Oui, bien sûr. Ok, sorry. Euh, je ne peux pas vous voir sur l'écran parce que <rire> mon ordi s'est il y a plein de problèmes. Mais euh, en fait, je voulais juste finir sur une note parce que euh, tout à l'heure, on, on parlait avec euh, John Kelly et Douglas Noble sur l'importance un peu de. de quand on pense pédagogie musicale et handicap, le fait que des personnes en situation de handicap soient profs de musique, soient, en fait, soient inclus dans le corps professionnel pour, pour inspirer, pour montrer ce qui est possible, pour, pour apporter leur perspective, que je trouve très fort. Et en fait, ça m'a fait penser justement à, au projet que vous avez monté, il me semble, entre Rezonari et Sibelius, avec une classe de, de Special Music Education. Euh, du coup, je ne sais pas si pour finir, vous pouvez nous dire un quelques mots sur ça et ce que, vous, ce que ça a fait émerger comme possibilité. Oui, yeah, OK. So, um, you probably uh, refer to the, the uh, project that we did together, uh, where we uh, invited some of the musicians from Resonari, who are former students in Resonari, um, to teach. Um, our graduate students at the Sibelius Academy. And um, yeah, it was it was a very uh, interesting project um, because um, here, first of all, that was pretty shock uh, for me, at least, that uh, many students reported that they had never actually uh, really communicated with a person with cognitive disability before. Um, which tells something about our society, did. And then secondly, I think these experiences where they um, kind of switched roles in, in, in the ways that those who are often regarded as uh, people who need support and help were now acting as, um, as teachers and they were leading the pedagogical situation and, um, and of course their uh, technical or musical skills are different um, but they bring something to the situation that no one else can bring. So it really showed that everyone has something to, to give and to teach Um, to other people. And in this project, we created a process of discursive learning, where the students reflected upon these workshops later on. And they became aware of some of their prejudices, some of their expectations and taken for granted. And uh, and I think it's it was a very, very valuable, interesting pilot project. And I hope that in the future, as um, also Andre mentioned, professional ethics, it's really important when we uh, educate our future um, music and art teachers, musicians, artists, uh, community musicians, that already in, in the education, they uh, can reflect what type of reality they are expecting or what type of reality is something that is often prescribed for us instead of that we could see what is possible um, and how we can question um, the, the prevailing um, hegemonies. And um, I really hope that, that in the future we could continue these type of Efforts um, in collaboration with uh, universities, NGOs, uh, as well as policymakers, and um, and the whole um, question of dividing uh, people to those who are disabled, people with disabilities, and those who are not. Um, That is problematic. And Alejandro, when you mentioned earlier or you asked earlier about how, if we could think about inclusion more broadly, I think that's also a very good um, question that we should be thinking about. First of all, we can always remind ourselves that those who label themselves as abled or able bodied, we can always keep in mind that we are perhaps temporarily able-bodied because uh, many of us, as we age, we get uh, different uh, physical and mental challenges in our lives. And um, I like to think about uh, difference in terms of intersectionality. We have different types of intersectional, intersectional identities and uh, what is interesting in aging as we have been talking about aging and older people today is that aging is, is actually the only uh, form of of identity or characteristics that all of us, at least those who are lucky, can really relate to. Um, but I, I really think that uh, these type of experimentations that we did with resonari musicians in the Sibelius Academy. It's just one example. There are many others, um, shows that, that things can be done differently. Um, I also think that in terms of um, growing as a professional, Uh, we have to be able to also make mistakes. During my PhD process, I uh, wanted to um, test the methodologies around inclusive research. So when I was uh, doing my research uh, on Resonari's practices and the teachers and the students, I also wanted to include the students in the process. And I invited one of the Resonari students to, um, to present a paper together with me in an academic conference. And before this conference, we discussed together about the study. I explained the, the premises and the starting points of the study um, and, and uh, he asked questions. And, uh, and then I told about the, the general um, guidelines and, and, and atmosphere in an academic conference. We listened to some other presentations before uh, our turn as well, and our presentation went well, uh, generally speaking, but it also left this very, I left uh, with this very uncomfortable feeling, I felt that something was not quite right. And the whole experience made me understand that inclusion is not only about participation. It's not enough if we just take people with us, it's something more. And Doing this process together with uh, Resonari student showed the, the complexities of academic context and how it should also be more accessible uh, for differently abled people, as well as uh, people outside academia in general. So I ended up writing another article about that, basically, because I, I felt so frustrated, I, I, I felt that I had failed. Now, thinking about it five years later, I don't think it was a failure, but it was more that it showed the vulnerability of uh, of inclusion and of us when we are uh, striving for inclusion. And now I I dare to say that, It was one of the best uh, ex experiences that I had because I learned so much of it. And I'm also grateful for my, uh, my colleague, uh, the student in Resonari who helped me along that way. But I would say that we shouldn't be scared of making those mistakes or asking stupid questions or, or doing something that might not work. Nous apprenons toujours quelque chose de situations. Super, merci beaucoup, Tsuliki et euh, je vais conclure un peu rapidement parce que je sais que vous devez euh, partir euh, bientôt. Mais euh, voilà, euh, je pense que c'est un, une super chose sur laquelle finir, l'idée de, de pouvoir expérimenter, d'être ouvert à l'échec et de ce qu'on peut apprendre de l'échec. En tenant en compte, en fait, la complexité de l'inclusion et le fait que l'inclusion, en fait, bah, que c'est quelque chose de, comme tu l'as dit au début, quelque chose de ambigu, comme André a dit, un concept qui parfois est utilisé euh, sans penser vraiment à sa puissance, au sens qu'on lui donne, et donc euh, cette capacité d'expérimentation mêlée à, comme André a dit, cette responsabilité, mais combinée avec le fait de se sentir capable aussi de dire qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'aide ensemble et donne plein d'idées pour comment avancer ensemble sur l'inclusion. Donc Je remercie André et Tuliki pour être avec nous cet après-midi. Je remercie aussi beaucoup Christopher et Colline qui sont nos interprètes qui ont été avec nous toute l'après-midi. Je remercie tout le monde qui est ici avec nous sur place, tout le monde qui était connecté sur Zoom, toute l'équipe technique et tous les, tous les intervenants qui ont été avec nous pour la journée. Et du coup pour rappel aujourd'hui c'est la sortie de notre enquête euh, Enseignement musical et handicap 15 questions Écrite par notre association Brut Pop Dans laquelle nous avons interviewé donc, André et Tuliki, Ainsi que beaucoup d'autres personnes qui étaient là aujourd'hui Et d'autres Et il sera en ligne euh, très prochainement sur notre site euh, en version PDF euh, www.brutpop.com Et il euh, y, y aura des versions papier si, si vous voulez en avoir vous pouvez nous contacter On pourra vous en envoyer merci à tout le monde et euh, je souhaite une bonne fin de semaine et à demain pour les personnes qui seront là pour les ateliers pratiques. Merci. merci. merci.